Allez, ouais, vas-y! Je pense qu'il sur, peut surprendre en duel center ou un petit 6 ah, et un petit 4. Tu choisis! Euh, attends, c'est pas encore le deck. Ah oui, c'est moi qui sais, c'est un deck Go second en général. Ok, plus donc je le vais contre. commencer. Ah, tu commences? Ah oui, ouais, c'est un deck Go second... Euh, first plutôt. Ok, d'accord. Je suis en mêlée. Et je l'ai encore jamais joué en, en IRL, je le joue tout le temps sur R plus Sur, sur les deux points, que c'est la première fois, le euh, premier test. Depuis que t'as eu le Royaume, peut-être, mais avant, c'était faux défaite. Avant, oui, mais ah, depuis oui. que j'ai fini le deck, euh, qu'il qu y a Royaume, maintenant, le deck euh, tourne bien. Ok, donc j'ai joué Gobelin parvenu. Ok, je te je rajoute 1000. Non, c'est toi. Ah, c'est à moi, votre oui, Je pioche oui, et tu gagnes 1000. Donc là, la puissance du... Enfin, le... ce qui rend le deck fort, c'est qu'il est hyper stable. T'es quasiment tout le temps sûr d'avoir les mêmes combos. Mais par mmh. contre, il est un petit peu sensible euh, au Ultra. Ok. Euh, du coup là j'ai les deux cartes qu'il faut en même départ. Avec les deux cartes tu fais un bon truc. Ça marche. Euh, euh, marche. Je vais faire effondrement magique. Ok donc le terrain il fait quoi, quoi Et, et en fait, fait simple. Okay. En fait tu l'actives et euh, tu peux ajouter un Alistair euh, à ta main. Ok. Voilà. Et euh, l'activation de vos cartes et effets qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion euh, ne peut pas être annulé. Et aussi les cartes effet de votre adversaire ne pas être activé, parce qu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. En gros, euh, elle cherche Alistair et elle protège tes invocations fusion. Euh... Ah, Je peux pas répondre à tes, à tes fusions. Okay, elle protège, euh, elle protège les, les fusions quand ils sont invoqués. Même les euh, miennes si j'invoque par fusion euh, Non, les, <rire> que les miennes. Et si j'invoque un Alistair <rire> Non, j'ai pas d'Alister. En plus, coûte... Alistair coûte cher, en plus. Il a, il a un peu de blessé. Mais ça, il a pas de blessé. en... Besoin. Je crois, il tourne à 4€. euros. Le problème, c'est que les gens qui le vendent à 4€, euros, ils l'ont que une fois. Ouais. Et en général, il veut joué. euros 4€ plus 4€ euros plus 4 euros. Il a deux euros frais de port à la fin. Là, tu... Ouais. Ça, ça. Mais à un moment donné, il est à une dizaine d'euros. Bon, ça, va à 10€, euros, c'est encore abordable. De... Je vais faire, euh... je vais invoquer normalement Alistair. Ok. Quand il est invoqué, je peux faire son effet rapide. Je peux aller chercher. Euh... Euh, le euh, la... la carte invocation j'ai un petit peu bugué <rire> ça, ça me perturbe de le jouer en, en vrai parce que <rire> sur les sais, c'est un peu automatique automatique ouais je ouais. dis plus trop les les, les, les à, subtilités. Après, bah moi mes filles j'ai appris à jouer grâce à les Pro. Hein. je voulais le deck j'arrivais pas à comprendre son utilité et à force d'avoir compris sur les pro les mécaniques bah tu les fait sans vraiment Ouais, Matochet, aussi, t'as mieux un Et avant je je Edo Pro, j'étais sur Legacy of the Duelist, pour apprendre, alors... <rire> ouais. C'est mieux ou... Euh, c'est aussi assist... euh, assisté, mais justement, je trouve, je trouve que c'est mieux, dans le sens où euh, c'est plus ergonomique visuellement. Là où Edo Pro, tu vois, c'est un truc un peu plus amateur. Je vais faire une Link 1. Ok. C'est à un moment mirage. Par-dessus... Je peux faire un euh, Gardena de sécurisation. Mm -hmm. Je sais pas si tu connais un peu. Non, lui le... je, je connais pas. Mais bah, En gros, euh, il faut un monstre un cyber cybers pour le faire. Comme okay. si c'est un lien. Un... Voilà. Je vais activer invocation. Donc je vais utiliser. Euh, je vais. Je crois que c'est en bannissant. Ouais. Voilà. Donc bannir depuis le terrain ou les cimetières. Donc je vais bannir depuis le terrain euh, lui et lui. Là tu fais ton invocation. Et là, je vais faire du coup mes cabas. Ok. Oh. Qui euh, va permettre d'annuler un un des effets de monstre, piège ou euh, magie selon la carte que je vais défausser. Donc si okay. je veux annuler une magie, je défausse une vous magie. une avez... piège. Et c'est une fois par tour. Okay, Donc ça là, voilà. Je vais faire l'effet invocation, euh, tu peux mélanger cette carte dans le deck, et si je le fais, donc depuis le cimetière, et si je le fais, je peux ajouter euh, un monstre euh, Alistair, qui est banni. T'annules l'effet, mais tu détruis pas du coup euh, J'annule et je détruis, si je crois. Ah, J'annule l'activation, et si je fais, je bannis. Ah, ok. Je renvoie à Alistair. Ouh, putain, avec la fusion déjà, elle est chaud à passer. Elle a combien 2500 et En fait, ce qui est fort, c'est que cette fusion-là, tu la fais... tu peux la faire facilement, on va dire. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir jouer Dogmatica. Je sais pas si tu connais Dogmatica. C'est basé peu. sur les invocations de l'extra deck. Mm -hmm. Du coup, le but, c'est de, c'est d'après jouer Dogmatica derrière. Donc là, je vais faire Serviteur de Nadir. Mm -hmm. C'est la carte qui cote le plus. Donc elle, j'envoie un monstre depuis l'extra deck au cimetière. Et je peux ajouter euh, un albaz le déchu ou un monstre dogmatica depuis le deck à la main ou depuis même le, le cimetière qui a une attaque inférieure ou égale au monstre envoyé euh, dans le cimetière et aussi après je peux plus invoquer de l'extra deck. Ok. Donc euh... faut vraiment la faire en dernière bah, Je vais bien. envoyer euh, Titanic Cloud et je vais chercher. Ça euh... Et du coup, c'est bien parce que ça t'entraîne, euh, parce que ça, ça, on va dire, c'est un deck qui est pas mal joué, en, je pense, en tournoi. Je pense aussi, oui. Donc ça, ça, peut, ça peut aider à, à comprendre la mécanique. Je vais euh, pouvoir invoquer spécialement euh, Ecclesia mm -hmm. parce qu'il y a un monstre de l'extra deck sur le terrain. Donc du coup, ouais, tu peux invoquer okay, okay. Et quand elle est invoquée normalement spécialement, je peux chercher une carte Dogmatica dans le deck. Euh, donc je vais chercher... Maximus. Mais du coup que en du fait coup. ça te fait un peu des entraves d'avoir ça puisque ça négate et ça bannit. Voilà. Donc faut que tu gardes par contre bien des cartes en main parce que sans quoi Maximus. Ok. Elle elle est euh, non destructible au combat par des monstres invoqués spécialement d'extra deck. Ok. Je vais set ça. Et je vais bannir une carte de qui a été enfin, dans le cimetière de l'extra deck pour faire euh, Maximus. Euh, je vais activer l'effet de Maximus. Les deux joueurs euh, envoient deux cartes de l'extra deck au cimetière. Ok. Au choix. Moi je vais envoyer Abcalon. Et du coup, je suis assez limité, donc je passe bien les. J'envoie et l'évier, le dragon de mer. Je regarde Ok. Et du coup, je vais pouvoir faire l'effet d'Apcalon quand elle est envoyée au cimetière. Je peux chercher. Ah bah c'est pour ça qu'il est effectivement. D'où l'intérêt de. D'où l'intérêt d'avoir schisme. Tu devrais mettre une entité. Ouais. En fait, comme beaucoup vont jouer. Comme enfin, Beaucoup jouent euh, enfin, savent qu'ils vont affronter euh, Dogmatica. Ils mettent des cartes justement qui vont aider, euh... d'accord. Ouais, et ça, aussi, est nova, je crois voilà. donc là, je récupère et je, je dois défausser une carte. Donc là, je défausse la carte que j'ai récupérée. et je crois que j'ai tout fait. Euh... Et du coup une phase et à la une phase il y a l'effet de Club qui s'active mmh. en fait lui il est, je trouve il est super stylé mais il sert que à être envoyé euh... ouais, on va bien voir retour, quand ça fera la mise au point automatique ouais. Oh, ouais. oui il est beau. en fait il sert que à être envoyé au cimetière le pauvre, il, il voit jamais le terrain en fait il mmh. donc et en fait quand il est il est envoyé euh, durant le tour au, au cimetière euh, à la une phase il permet de alors je vais regarder les, le texte précis je peux Ajouter à la main ou invoquer spécialement un base le déchu ou un monstre dogmatica depuis le deck. Ok. Donc là, je vais ch simplement chercher euh, une carte depuis le deck, je vais chercher la carte que de toi, fleur de lisse. Et du coup, euh, bah, c'est euh, à toi. Ça moi. ok. Alors, je dois... poser ça... Et je vais invoquer Princesse Amazonesse. Je fais son effet. Mmh. Alors, déjà, à son invocation, je vais ajouter une magie piège Amazonesse depuis mon deck et je l'ajoute à ma main. Je vais. Euh... Je vais activer la piège Dogmatica. Sentence Dogmatica. Mmh. J'envoie. Euh, je cible une carte contrôlée par l'adversaire. Donc, je cible ta carte. Et j'envoie un monstre avec une attaque supérieure ou égale depuis l'extra deck au cimetière. Et si je le fais, je détruis. Ok. Et euh, par contre elle a une contrainte, je peux plus invoquer de l'extra deck jusqu'à la fin euh, du okay. prochain tour. Enfin, durant durant ton mon extra est déjà presque vide de 20 ans. Ouais, J'ai 1200 d'attaque. Du coup, du, coup, du coup, je vais envoyer. Euh... Je vais envoyer construct. Et construct va avoir un effet quand elle est envoyée au cimetière. Euh, cibler une magie piège, mais en aide de l'ombre dans le cimetière et l'ajouter à la main. Et du coup, tu récupères Schisme. Ok, ouais. putain, viens, ok, il tourne vachement bien son deck, je le confirme. Du coup, ça marche, donc tu me l'as détruit, c'est ça Oui, parce que du coup, j'avais 2008 d'attaque et ton monstre à moins... Par contre, du euh... coup, tu, quand tu l'as invoqué normalement, je pense que son oui. effet il passe quand même. Ah, tu négates pas l'effet. Ok, donc j'ajoute ah. une magie piège et je l'ajoute à ah, la ah, main. Ah, ah. En fait euh, ça a été. Il a été. La condition c'est qu'ils soient invoqués normalement. Oui. Du coup ouais, elle est invoquée normalement, euh, Moi c'est ah, normalement ou euh, spécialement. Lorsque cette carte est invoquée non. normalement spécialement. En fait, je vais la détruire, piège. mais du coup son, je pense que son effet passe quand même. Euh, enfin ça annule rien quoi. Parce qu'elle a quand même été, euh, été euh, Elle les cannes sur le terrain. Ok, ça marche, du coup je pose une autre carte et je dis à toi. Ok, je pioche. Un verso. T'imagines, hein. dit... Judge, il a, <rire> il, a dit... il a dit, il a dit. Il a dit pas stricto. Un, un a a... avertissement, un avertissement Il y en a qui sont et un je, peu comme ça. J'imagine, ouais. Je n'ai l'ai encore jamais vu, mais moi j'ai déjà vu des mecs, c'est bonjour. Le mec est là, bonjour. Tiens, je fais ça, ça, ça. Effet. Non, non, non. On est gagné. Les mecs comme ça, t'as pas envie de te er, en mode. Ah ouais, il y en a Mais putain, c'est un jeu, mec, détends-toi qu'est-ce que t'as. Euh, du coup, je vais regarder je vais un petit peu ce que j'ai là. là... Tu vas bientôt avoir la surprise et l'effet que en fait, tout le monde fait pourquoi le deck S est très surprenant. Si tu connais pas du tout, je vais t'expliquer après. Ouais, je connais pas. Mais, pas. Euh, mais tu vas comprendre pourquoi les gens sont en mode. Ah je... Bah ben, je vais attendre alors <rire> euh... Ouais, je vais passer en battle. Ok, avec, avec j'active Asseau Amazonesse, ça passe ou pas euh... Ouais... Alors une fois par tour, un... durant il la battle phase, je peux invoquer spécialement un monstre amazonesse depuis ma main. Si je le fais, il gagne 500 points d'attaque jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain. Hum. Après le calcul des dommages, si mon monstre amazonesse a combattu un monstre dans mon adversaire, le monstre de mon adversaire sera automatiquement banni. Euh, cette carte sur le terrain est détruite, envoyée au cimetière, je suis un monstre amazonesse dans le cimetière, je l'invoque spécialement. C'est la carte maîtresse, celle-ci. Du okay. coup, j'invoque spécialement Rennes amazones depuis maintenant. Et du coup, son effet, c'est que les monstres que je contrôle ne peuvent pas être détruits au combat. Donc, je ne suis pas destructible au combat, si tu tapes, t'es okay. banni. Okay. Voilà, okay. Premier, okay. Premier, premier effet déjà de chaîne qui, qui se remplace. en place. Okay. Et du coup, comme j'ai gagné 500, je suis à 2900. Okay. Et donc, du coup, là, la question, c'est est-ce que je continue à attaquer euh, Voilà, à si, t que si attaque, je tu t'attaques, tu t'es banni, j'ai 2900 et je, moi mon monstre ne sera pas détruit. Ok, bah du coup je vais pas attaquer. Hein. Voilà, tu vois donc du coup le mec a <rire> fait. Bon, bah du coup je vais pas attaquer, je vais essayer de faire des effets pour nier. Et okay. moi ça me laisse un tour de répit, voire deux, voire trois, en ouais. euh, fonction de. Et après derrière, une fois que moi j'ai placé les autres, parce que ça c'est l'effet de la reine, il y a l'effet de la princesse, comme tu as vu qu'elle tuto, mm -hmm. mais l'effet de la princesse elle en a un autre, c'est si elle, elle tape, je peux prendre n'importe quelle carte amazonesse, je la mets au cimetière et j'en ai une autre de mon choix sur le terrain. Ouais. Boom. Et après derrière si je fais des effets et tout. Donc c'est vraiment vraiment un deck qui est, qui est sympa malgré les apparences. Donc du coup à moi. Va... Ouais. Allez. Draw. Ok. Je pose. Du coup, princesse. L'effet, je vais tuto de magie. Ça passe ou pas Tu fais comme tout à l'heure. Euh... Mmh. T'as fait une piège, peut-être que là tu peux... euh, Je vais.. Euh... Je vais invoquer spécialement de ma main. Euh le fleur de lys du coup okay. je la mets en dépend et en fait quand elle arrive je peux cibler un monstre et annuler ses épées okay. jusqu'à euh, la fin du tour je crois. ouais donc ça tu vas annuler marche. ses épées ok euh, donc je peux pas du coup activer les... ok ça marche euh, bah du coup moi je vais passer en battle phase donc effet d'assaut amazones je peux invoquer spécialement monstre mazes depuis ma main j'invoque épée épée c'est les, euh, les dommages que j'aurais dû recevoir euh, impliquant cette carte sont reçus par votre adversaire donc mon adversaire reçoit les dommages de combat voilà. que j'aurais dû recevoir en sur cette carte. Donc, mon monstre ne sont pas destructibles et elle on tous les dommages. Du coup, je, je passe en battle donc à 1500. Je tape ton monstre là, carte 2500. Je vais, euh, je vais faire euh, l'effet et effet rapide. Je peux défausser la, la carte depuis la main et euh, au cimetière, je cible un monstre fusion que je contrôle. Donc lui, mm -hmm. jusqu'à la fin du tour, je lui fais gagner 1000 d'attaque. Bah si tu veux, je prendrai les dommages. Ah, merde. <rire> Non, ça m'arrange, si tu, tu, tu veux. Allez, vas-y, tu, la... tu peux l'annuler. Tu peux l'annuler, vas-y, si tu veux, on l'a <rire> Non, vas-y, bah, si, je le fais, Non, bah non, annule-le. Du coup, ça veut dire que je prends. Tu, tu prends 1000, du... je te, te mets 1000. De... Et t'es banni. banni ah, de... Par l'effet ah, okay. d'assaut, t'es banni en plus. Ok, bah. Ouais, vas-y. Ok. Ouais, il est banni Ouais, banni. Et ensuite, du coup, avec Reine Amazonès à 2004, parce qu'elle gagne plus 500. Hmm. Hmm. Ok, est la plus dangereuse là-dedans. On va prendre le risque, c'est pas grave, je vais taper Maximus. Je perdrai 600 points de dommages, mais ça la bannit. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, t'hésites pas à prendre des dommages, mais tu dégages tout en banni. Par contre, quand tu face à un deck qui se joue avec des cartes bannies, tu dérouilles. <rire> je, ah, je... Bah, non, ouais. là, tu vois, Graine me joue de 7, je... Ah ah, <rire> fait mal. Euh... Et euh, bah, du coup, eh, ces effets sont annulés. Euh, je vais quand même taper euh, L. Ah, je peux la taper ou pas du coup même si ces feux sont annulés. Oui, tu peux la taper. Oui. Ok, ben je, je tape L. Je perds 300, mais tout mm -hmm. le monde se bon. Ok. Ok. En fait c'est vrai qui contourne vachement. C'est ça, c'est quoi la, la méta, hein. Exactement. En plus là, moi, je peux pas faire grand-chose parce que t'as pas d'extra. Enfin, tu n'utilises pas l'extra avec pour le moment. Non, bah si j'utilise en fait, ces pierres, ces euh... ne sont plus affectés par aucun effet sur le terrain à part ses propres effets des monstres amazonnes. Et ils sont, ils deviennent tous non destructibles ainsi que Moi, je, de gagne piège. Des... je gagne un peu des, des effets, tu vois, par rapport à l'extra deck. Ouais, bah en fait, dans l'extra deck, la carte la plus puissante, c'est du coup la l'impératrice amazonne qui dit que donc, les monstres amazonnes que je contrôle ne peuvent pas être détruits ni au combat ni par des effets. Et si un monstre amazonne attaque un monstre en position de défense, du coup, ça devient perçant. Et cette carte a été invoquée par fusion et qu'elle quitte le terrain par un effet. Euh, je peux invoquer spécialement une reine, c'est-à-dire elle qui à nouveau protège depuis la destruction, depuis main, deck ou cimetière. Et à côté de ça, la deuxième fusion qui, qui est utile, c'est le tigre qui, lui, ben, il gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre amazonais sur le terrain, et si j'attaque, je peux faire perdre 800 points d'attaque à un monstre, et les monstres que, je, que mon adversaire contrôle ne peuvent plus attaquer euh, celui-ci exclu. Donc lui, il gagne une attaque de malade, et tu Donc voilà, et au cas où si en face... Il y a du chiant, moi j'utilise Castle. Ah ouais. Putain, c'est vachement fort en fait. Hein. Et c'est Rogue. <rire> ah c'est à toi. Ok. Et là c'est ce qui a fait faire des petites sueurs froides à pas mal de gens qui, qui jouaient des gros decks méta en boutique en fait. Et pour l'instant j'ai utilisé qu'une seule fois en, tournoi en boutique et euh, bah, j'ai eu 4 victoires et bah, une défaite au time. Là où je t'ai dit que le mec il a abusé au time, il était là en mode alors je peux pas faire ça, alors je vais faire ça. Pendant 20 minutes tu vois, t'es là en mode putain. Bon, du coup là ça sert rien que je battle. Euh... voilà c'est compliqué, je t'avoue. C'est très très compliqué. Euh... Sachant que là j'ai des cartes qui sont du coup. Euh... Enfin, il manque un peu. Quelques là, du cartes, coup, t'as plus d'extra euh... deck, oui t'en faudrait plus en fait, non ouais. Il y a certaines cartes que, ben, bah, bas, par exemple, je joue, je le mets deux fois en extra, quoi. Pourquoi tu ne passes pas trop, euh, trop cher euh, Pas trop, j'ai pas trop de place par rapport à l'ensemble que je veux jouer. D'accord. Deux, c'est déjà, c'est déjà. Euh... Ouais, là, je t'avoue, j'ai pas grand chose à faire. Je suis bloqué. Pas <rire> un monstre born mais ça vient à, à pas grand chose quoi il a pas un monstre que quand il apparaît il peut détruire une le, carte le la détruire ou autre hein. parce qu'en fait je suis pas destructible par elle elle tu reçois les dommages et elle ça bannit quand je tape ou quand toi tu tapes avec un monstre Amazon est ce combat en fait ça bannit le monstre adverse Ça, ça, ça bannit le monstre adversaire. C'est ça, ouais, c'est ça qui fait Du coup, moi, point je point. peux te battle et bannir ton monstre. Non, ça bannit le monstre. Ah, euh, c est, c est... Si votre monstre menace combat un monstre de votre adversaire, avec ah, oui. cette carte et face recto, vous pouvez bannir le monstre de votre adversaire. Je suis pas obligé. Le truc, c'est que moi, comme un con, le vous pouvez bannir, comme je sais pas lire, je l'ai lu qu'à la fin. Et du coup, le mec qui jouait Grand de ou autre, il était là en mode, oui, oui, banni, banni, banni. Puis à la fin, mais bah, c'était pas vu que c'était vous pouvez bannir. Ah merde Du coup, ouais. j'étais pas obligé, j'aurais dû le, le laisser au cimetière. Sauf que je préfère à bannir, puisque trois quarts des gens, quand c'est banni, ils sont niqués. Ouais, bah ouais, quand t'es habitué, c'est vrai qu'en Thunder, ça peut être un petit peu plus... Ouais, mais bah, bon. y a des decks euh, qui, qui arrivent à résister malgré tous ces kicks. Bah c'est un deck Thunder, d'ailleurs, qui m'a qui m'a poutré, c'est un okay. mec... pas oh, battu quelquefois oh, Si, oui, mais toi, c'est masque... de... parce que tu m'empêches de jouer des magies pièges, donc si tu m'empêches de jouer des magies pièges, un, un Sorcière, ça me bloque, ouais. Ouais, bah du coup, euh, je vais dire euh, à toi. Ok. Bon. Du coup, je vais invoquer normalement épée, et à la... je passe en battle, du coup je peux invoquer spécialement, j'invoque tigresse, donc elle gagne 500, donc elle passe à 1006 et son effet c'est qu'elle gagne 400 points d'attaque pour chaque monstre qui s'appelle Amazonès sur le terrain, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 4, 20, donc elle gagne 2000, donc elle gagne 2500, donc elle est à 3600. Ah ouais, le petit tigre, il peut vite... Voilà du coup, à 3600, je vais taper ben, ton Dogmatica. Ouais. Après, je vais taper à 1500. Et du coup, là, tu... Là, il était... Euh, il est banni aussi. Et du coup, après, là, je tape à 1500, ça passe ou pas euh... Je vais essayer un dernier. Vas-y, allez. Un dernier... Euh... Je vais faire... Euh... Alors, je... Après, sur Hero, j'ai réussi à battre en Amazon avec Hero. Ouais, mais j'avais une main de merde. Ouais, j'ai réussi, à... réussi à rien faire. Euh... C'est vrai que sur Edo, ouais, tu m'as battu avec Amazness. Mais bon, sur Edo, tout le monde peut battre tout le monde parce que tu peux mettre les cartes que tu veux sur Edo. C'est pas les, les cartes que tu peux acheter, quoi. J'ai mis combien de temps Amazness à faire Un an, un an et demi, hein deux ans, ouais, maintenant. J'ai mis longtemps avant de le terminer avec Amazon. Au début, sur aussi. Ouais. Alors, moi, j'ai trop galéré, c'était trop... trop long à jouer. Les gens pensent voilà. trop que tu joues au time aussi. Ok. Euh, ouais, donc 2200 d'attaque... C'est quoi son effet euh, Elle est non-destructive par des effets de cartes Et je ne peut invoquer spécialement un ou une ou plusieurs fois par tour Ah c'est Winda, donc ah, l'extra deck cette carte est Ok, bah je tape quand même du coup à 1500 ah, c'est qu'une seule fois spécialement... Ah je croyais que c'était que l'extra deck, mais en fait c'est spécialement euh, tout le temps Bon ça aurait, en fait ça aurait pas gêné ton mec parce que tu fais Bah moi je de... le bannis donc je le détruis pas, donc ça change rien en fait ouais. pour moi. Et du coup bah, comme tu reçois les dommages, tu prends, tu prends 700. Ah tu résistes quand même. Ouais j'essaye un peu de Après donc 1500, ça passe. Ouais. Euh, 2004 ça passe. Ouais. Et 1002, je vais faire effet... Donc, ah, ça se fait ouais, avant ouais. ou après l'effet euh, Lorsque cette carte déclare une attaque, d'accord, vous voyez un monstre depuis votre main ou terrain ou cimetière. Donc, je vais envoyer une épée au cimetière. Invoquez spécialement un monstre amazonais depuis votre deck en position de défense. Et du coup, au cas où, si tu me sors je sais pas quoi, Attends, on je vais mettre. Faire un votre lance. Ah, bah, vas-y. Tu fait un effet de monstre hein. Oui. Et je contrôle. Euh... aucun monstre du coup maintenant je peux je vais faire structure psy ah oui alors comme ça je vais enfin pouvoir comprendre comment ça va en fait, fait, euh, as fait un... il est ni invoquable normalement euh, ni posable normalement je dois que l'invoquer spécialement par son effet mm -hmm. et son effet c'est lorsque l'adversaire active un effet de monstre euh, tant que vous ne contrôlez aucun monstre donc là c'était le cas euh, Effet rapide je peux l'invoquer spécialement euh, depuis la main et invoquer un pilote structure psy depuis la main deck ou cimetière et si je le fais, j'annule l'activation. Et si vous faites ça, détruisez le monde. Ok, ça marche. J'essaie de résister, tu vois. Ouais, ah, c'est bien, c'est. Et du coup, et à la une phase, en fait, ils vont... ils vont être bannis. Ah, ils vont être bannis à la une phase Ouais, ça c'est dommage. Hmm, je vais pas prendre Non, je vais pas prendre. Ouais, bon, je dis une phase. Mais ça protège. Ouais, donc du coup c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure l'utilité du ça coup de psy. J'avais quand même réussi à gérer deux de tes pièges de, de, de mort. <rire> ah, du, ouais, du t'as pas pris. Du coup, il très encore 2004 ça, c'est encore jouable. Ouais, on va invoquer normalement ecclesia d'accord euh, je, je peux chercher une carte euh, dogmatique mm -hmm. faut résister jusqu'au dernier moment you can do it just do it Ouais mais là j'ai tu vois par exemple Maximus ou Fleur, je faisais une fois une et donc une du coup tu faisais plus faire, plus ouais. faire Mais bon. Euh, Franchement ils tombent déjà bien je trouve C'est ouais. juste que parce que je bannis, je bannirais pas, j'aurais un autre deck, tu m'aurais dépouillé en deux deux quoi. C'est l'effet de pouvoir être protégé, de tu m'attaques ou j'attaque, ça bannit. Ça, ça calme tout de suite, tout le monde. Et à toi. Ouais, euh, ouais. Okay. Après, ce qui fait qu'il est ouais. fort, c'est qu'il est, est stable. Tu vois. Parfois, en tournoi, tu te dis, ah, j'ai pas une bonne main, main. Et en fait, ça, normalement, tu peux, il te tu peux pas avoir main morte, quoi. De ce que je vois, t'as ouais. toujours un truc à faire avec et c'est vraiment bien. il est stable à mort. Honnêtement, euh, conseil, voilà. Le conseil d'Antoine, n'hésitez pas à Ceux qui regardent aussi les, les reviews, hein, mine de rien, du live, n'hésitez pas. Et moi, je termine avec le village amazonais, du coup, le terrain qui fait que tous les monstres amazonais gagnent 200. Que lorsqu'un monstre amazonesse est détruit et envoyé au cimetière, j'en réinvoque un depuis mon deck d'un niveau égal ou inférieur. Et euh, je vais passer du coup en battle. Le tigre du coup il gagne 400, donc 1005 plus 400, 1009 plus 400, 2003. Donc à 2003, je vais taper du coup Dogmatica. Bien joué. Donc ça fait 800 et après ben, le reste, je tape à 2004 et voilà. Bien loué quand même, ça mérite le check ouais. de l'amitié. C'était un, un beau duel. Je suis content de mon deck S et je suis content surtout d'avoir vu du Dogmatica parce que les cartes sont belles en plus.